Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « 12 jours » qui a été écrit par Eric Benzin. Alors, Je me présente, je suis Frédéric Lejour, je suis le fondateur de la société Lejour Consulting qui est une société qui donne du conseil pour vendre son bien immobilier. J'ai également créé un blog qui s'appelle réussirsonimmobilier.fr et je suis le créateur de la méthode « Vendre sa résidence principale en 31 jours ». Alors, pourquoi je vous parle du livre « 12 jours » d'Éric Banzin Alors déjà, je vais vous lire le sous-titre. « L'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture, sans eau et écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. » Alors, ça paraît un peu euh, fou, cette, ce sous-titre. Pourquoi un homme va euh, s'isoler pendant 12 jours avec un jeune sexe, c'est-à-dire euh, sans, euh, sans manger et sans boire un peu euh, Incroyable Et puis, euh, en plus, il va écrire son livre pendant 12 jours. Et franchement, j'ai été euh, surpris, je, je, je me suis même surpris moi-même à vouloir lire page après page, ne pas m'arrêter. Pourtant, j'ai du travail, je suis comme tout le monde. Mais dès que j'avais l'occasion, je reprenais le livre parce que je voulais savoir la suite. Parce que ce livre est construit d'une certaine façon. Et, et euh, alors, je vais, je vais vous expliquer, c'est un peu euh, quelque chose qui n'est pas habituel. Parce que vous avez d'un côté sur la page de gauche, l'explication de la méthode. Et sur la page de droite, vous avez l'explication de, euh, de ce qu'il a vécu lorsqu'il a écrit ce livre pendant qu'il a fait son jeûne. Euh, alors, si ce n'est pas très clair, je vais vous faire un schéma. C'est-à-dire que le livre se présente comme ça. Vous voyez Donc là, vous allez avoir la méthode. Et là, vous allez avoir l'expérience de vie. Donc, soit vous faites une lecture que sur la page euh, de gauche pour pouvoir euh, lire euh, tout de suite euh, l'ensemble de la méthode, soit vous faites une lecture de droite sur la page de droite simplement pour comprendre tout son chemin pendant deux jours et pourquoi il a eu besoin de faire ce jeûne sec. Ou bien vous en faites comme moi, moi j'ai fait la lecture des deux pages en même temps. Alors pourquoi Parce qu'on est sur euh, l'idée de se dire « Ok, il est en train de m'expliquer quelque chose, mais il est en train de vivre aussi quelque chose en même temps. » Et c'est incroyable parce qu'il écrivait donc une partie de la méthode chaque jour et à la fin de chaque partie, vous avez un résumé qui vous permet de faire ressortir tous les points importants de la méthode. Donc si vous ne voulez pas tout lire et que vous voulez avoir une lecture, une première lecture transversale, vous avez la possibilité de pouvoir aller directement en fin de chaque chapitre pour avoir ces informations. Mais ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est vraiment de voir la relation de, du moment de, de ce qu'il vit et du moment où il écrit la méthode. C'est vraiment très particulier. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu, enfin, je n'avais jamais lu de livre qui présentait cela de cette façon. Et en plus de comprendre cette approche psychologique qu'avait besoin l'auteur, donc Éric Baranzin, c'est vraiment particulier ce livre, je le recommande. C'est un livre qui doit faire partie de votre bibliothèque parce qu'au-delà qu'il va euh, vous permettre de faire exploser vos résultats professionnels, il va aussi vous donner une réflexion sur la vie. Et je pense que Eric Beranzin, en faisant ce livre, a vraiment donné euh, bah pour moi deux clés. Et euh, si vous ne faites pas cet investissement, c'est un peu dommage parce que je pense que vous devriez l'avoir euh, dans votre bibliothèque. Donc 12 jours, n'hésitez pas. Euh, aller euh, euh, faire l'investissement de ce livre, ce sera un très bon investissement.